Bonjour à tous, alors je vous donne rendez-vous vers une vidéo Gloria TV, je vous mets le lien, pour discuter de choses importantes et contourner la censure. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.